Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on continue le BB8. On avait euh, dans la précédente vidéo, on s'était occupé des déplacements de BB8. Et là, on va maintenant s'occuper de la rotation de la tête, parce que j'aimerais bien que, par exemple, la tête fasse une rotation ben, vers, dans le sens, en fait, tout simplement, où euh, BB8 se déplace. Alors, pour ce faire, on va devoir, et vous allez voir qu'on aura tout de suite un souci, c'est que si je vais utiliser un Transform Rotate, mais si je fais une rotation ici, je vais avoir un petit souci. Donc, ce que je vais faire, je vais, on peut voir que le centre de l'objet, ici, il n'est euh, pas bon. Là, je suis sur la tête, donc on peut voir que c'est le même que le body. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment le, le séparer, et mettre le centre de l'objet ici pour son centre de rotation au niveau de la tête. Donc ce que je vais faire, je vais créer un Empty, que je vais renommer ici H pour tête, pour head. Je vais le faire enfant euh, de BB8. Je vais prendre ici mon Empty et je vais le positionner au centre à peu près de la tête. Alors pas au millimètre près, mais on peut voir qu'ici on est pas mal. Donc ça c'est parfait. Maintenant qu'est-ce que je fais Je vais glisser le head et je vais faire enfant euh, de, de, de l'objet h. Comme ça, le centre maintenant de la tête, on peut voir est bien euh, est plus ou moins au centre. Donc ça c'est parfait. Par contre au niveau de mon script body, je vais plus ici mettre la head, mais je vais prendre ici, euh, je vais prendre l'objet h pour le faire suivre. Et va tout de suite se poser un problème. Vous allez vous en rendre compte. C'est qu'ici, quand je me déplace, enfin quand je fais play, on ne voit plus la tête. Et si je regarde où est passée la tête, elle est tout simplement ici, au centre, on peut le voir, euh, de la sphère, de son body. Alors ça, c'est normal. Étant donné euh, qu'on a ici, on peut voir qu'au niveau du script... Au niveau de l'update, je vous rappelle qu'on met la tête, la transform position de la tête, on la met égale euh, à la transform position euh, du body. Alors, ça posait pas de problème avant parce qu'ils avaient euh, tous les deux le même centre. Donc, ça suivait. Le problème maintenant, c'est que son centre, il est bien, euh, il est là et le centre de sa tête est là. Donc, elle descend là. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est jouer. Alors, avec une valeur, on va le remonter. Alors, par contre, on pourrait calculer ça, mais là, on va pas s'embêter parce que c'est un personnage et de toute façon, la variable va rester euh, là. On va faire un public float. Et on va euh, tout simplement ici déclarer hauteur euh, tête, hauteur head, voilà. je fais un franglé. Et on va la mettre euh, égale à, euh, à un, une flotte pour démarrer, on ajustera. Et on va régler tout de suite au niveau de sa transform position ici. Ça va être exactement la même chose, sauf que je vais devoir déclarer un nouveau vecteur 3, parce que là je vais devoir modifier euh, la valeur de l'axe Y. Donc je vais faire un new vecteur 3. Donc pour le X, ben ça va être toujours pareil. Pour le Y, ça ne va pas être pareil parce que ça va être Y plus la hauteur de tête. Et la dernière, ben ça va être exactement pareil. Ça va être transform.position.z. Voilà, j'oublie pas mon petit point virgule, j'enregistre et on teste tout de suite ça et on voit ce que ça donne. Alors par défaut, là j'ai mis 1. Alors, on peut voir qu'elle est beaucoup trop haute. Par contre, on voit que ça fonctionne, ça suit toujours bien. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va ajuster tout simplement la hauteur ici dans le script body. Et on va la passer à 0.65. Et je la passe à 0.65. On peut voir que c'est un peu trop grand encore. Alors, On va mettre 0.6. Alors, en fonction du point central que vous avez mis au niveau de la tête, ce sera ajusté. Euh, mais là, on peut voir que ça me paraît pas mal. Donc là, on a bien la tête maintenant euh, qui est ici. Alors, on a un autre gros avantage. C'est que ce « H » ici, au niveau de sa rotation, il est à zéro. Parce qu'on peut voir que la tête, elle était des, à des valeurs un petit peu bizarres. Donc là, ça va être beaucoup plus facile à zérer. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire Je vais devoir faire un script. On peut voir ici euh, que l'œil regarde devant. Alors, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, je vais faire une rotation de la tête pour qu'elle regarde bien devant. Alors, je sais jamais euh, quel est l'œil. Le, le, le, Alors, je dirais que c'est le gros ici qui doit être son œil qui fait sa position devant, on va dire. Je dirais ça comme ça, on dirait en tout cas par rapport à mes antennes, ça doit être ça. Donc on va laisser comme ça. On va dire que c'est euh, l'œil ici qui fait, euh, qui va, fait office de, de regard en avant. Alors maintenant, euh, le but de la manœuvre, ici je vais faire play pour ne pas devoir modifier une valeur, c'est de faire une rotation sur h, par exemple ici, le, une rotation de h et de sa, son axe y, vous voyez, par exemple vers la droite, ici, quand je presse sur une touche. Donc ça va être ici donc on peut voir ici que bah, je vais être à peu près à euh, 87 et de l'autre côté je vais être à peu près à bah ça va être pareil je dirais 87 Oh non là j'ai trop pardon Bon encore une fois ces valeurs n'ont que peu d'importance elles seront en fonction de ce que vous voulez faire parce que là vous voyez je regarde plus loin mais par rapport à ma caméra je, je vois à peine qu'il regarde par là je dirais que 142 allez on va essayer avec 142 et de l'autre côté, moins 100. Allez. Donc, comment va-t-on faire ça Déjà, on doit savoir... Euh, alors, je vais mettre euh, 142 et moins 100 parce que je vais l'oublier d'ici deux secondes. Alors, on va devoir maintenant savoir quand est-ce qu'on appuie, euh, qu'on doit tourner sa tête vers la gauche et la droite. C'est assez simple, en fait. On va devoir juste vérifier que... Alors, vers la gauche et la droite, ça va être l'axe horizontal. Et qu'il va être différent de égal 0. Du coup, ça veut dire que j'appuie sur une touche. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça Je vais devoir calculer ici la rotation. Donc, je vais déclarer ici des variables. Donc, je vais déclarer euh, cette variable, euh, on va l'appeler euh, YROTATION. Alors, on va. Ça va être une flotte, pardon. y, et je vais pas le mettre en. Voilà. Rotation et on aura besoin aussi d'une vitesse de rotation. Donc on va mettre ça en public par contre et on va l'appeler alors je vais y arriver excusez-moi public float speed et on va la mettre à les 10, on va tester, on verra bien. Et je ne peux pas utiliser speed parce que je l'ai déjà euh, utilisé. Donc on va être euh, on va l'appeler rod head. Rot head pardon, pour la rotation de la tête. Vous aurez compris. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que je vais devoir faire Donc Je vais devoir calculer sa rotation. Donc Sa rotation, elle va être, en fait, elle devra aller euh, bah, de la gauche vers la droite. Donc ici, de moins 100 à 142. Alors, je ne sais plus. Il me semble, je vais retester. Mais il me semble que moins 100... Voilà, c'est bien à gauche, c'est ce que je pensais. Donc, évidemment, euh, donc quand je vais être dans les valeurs négatives et, et positives, donc ça va devoir aller de moins 100 à 142. Donc, on va utiliser un MATF clamp sur la rotation, tout simplement. Mais avant ça, on doit pouvoir euh, la faire avancer, cette rotation, enfin, l'incrémenter pour que ça fonctionne. En fait, le matclamp va servir simplement à bloquer la tête, parce que sinon, elle ferait toujours des tours. Donc, on va dire que la rotation est égale à elle-même, donc plus égale, et ça va être égal à H. Sauf que H... Bah, C'est euh, mon GetAxis et ça va être 1-1, donc ça va être très lent. Donc, je vais multiplier ça maintenant par euh, Road Speed. C'est justement là, enfin rot Head, pardon. C'est la valeur. Donc, ça va modifier beaucoup plus vite la valeur. Et on va tester ça. Et maintenant, on va faire un, un matclan sur l'Y rotation parce que sinon, on va avoir des, des problèmes. Ça va toujours euh, faire la tête. D'ailleurs, on pourrait le laisser comme ça juste pour info et pour montrer. On va faire le matclan entre deux. Je vais faire un, un espace pour pas qu'on l'oublie. Mais enfin, on va pas l'oublier. On aura un problème. Donc, maintenant, on doit faire une rotation de la tête. Donc, head.transform.rotate. Et là, je dois indiquer le vecteur 3. Euh, et donc ça va être... Euh, et on ne va pas faire un rotate, pardon, excusez-moi. Ça va pas fonctionner un rotate. On va utiliser le Euler Angle. Donc ça va être un peu différent. Donc on va être angle Donc on va lui attribuer un angle. Et cet angle va être sous forme de vecteur 3. Donc new vecteur 3. Et ici, bah, 0 sur l'axe x, je veux pas que ça bouge. C'est juste l'axe y que je dois déplacer. Et donc je vais, faire, euh, je vais utiliser l'axe y. Et donc l'axe y, ça va être y rotation. Et l'axe Z, ça va être pareil. Donc on va faire un petit essai rien que comme ça, pour voir que le matclanf il est bien euh, obligatoire, et déjà pour voir si ça fonctionne. Donc on peut voir que je vais à gauche, ça le tourne, en, voilà, ça fonctionne bien dans les deux sens, sauf qu'à un moment il faut bien qu'elle s'arrête, et c'est pour ça que j'ai relevé ces valeurs tout à l'heure. Donc maintenant, on va ici euh, faire un matclanf sur y, y, pardon, Y rotation, on va dire que c'est égal à matf excusez-moi, matf Point clamp Et donc la flotte value bah, ça va être Yrot, rotation La valeur minimale ça va être donc moins 100 Et la valeur maximale De mon clamp ça va être 42 142 pardon, c'est les valeurs que j'ai relevées Tout à l'heure, donc je vais essayer Maintenant pour voir si ça fonctionne Donc je vais à gauche, la tête bloque bien Je vais à droite, elle bloque bien à droite Aux valeurs que j'ai demandé, donc on peut voir que ça fonctionne Sans aucun souci maintenant il nous reste à voir devant Et derrière parce que là ça ne fonctionne pas alors, bah pour euh, devant et derrière, ça va être exactement la même chose. Là, on va faire un petit copier-coller. On va dire que si v est différent de égal 0. Je vais enlever mes petites... Euh, voilà. Alors, ici, y rotation, ça va être fois v. On va laisser fois head. Et ici, euh, donc ça va être exactement pareil. Sauf qu'ici, il faut qu'on change nos valeurs. Donc nos valeurs, on va aller voir. On en connaît déjà une, c'est celle qui est devant, qui est normalement à 0. Sauf que là, j'en suis pas certain. Si, ici, je suis bien à 0. Donc maintenant, je vais faire play de nouveau pour pas être embêté. Et je vais regarder, par exemple, voilà. Ici, on va dire que je suis pas mal. Et on est à moins 175. Donc en fait, ça va être 0. Non, moins 175, pardon. La minimale et 0 pour la maximale. Donc normalement, ça devrait fonctionner pour... L'avant. Donc je vais en avant, ça ne bouge pas. Je vais en a vers moi, enfin en arrière, on va dire, ça va. Et ici, alors on peut voir par contre, ouais, ça fonctionne. Alors le seul problème, c'est que ici, je fais toujours dans le même sens, c'est-à-dire que si je suis ici à droite, je refais un tour. Si je suis à gauche, je reviens tout de suite. Donc ça, c'est normal. Il euh, faudrait que je gère sinon sur quelle touche j'appuie. mais on peut voir que ça fonctionne. Alors BB8, simplement, quand il vient vers nous, on peut voir qu'il fait ici, euh, il fait un tour complet euh, vers, euh, vers la gauche. Et alors le problème, c'est quand je suis ici à droite, il refait un tour complet sur lui-même. Bon, c'est pas très grave en soi. Mais là, on peut voir que ça fonctionne. Et d'ailleurs, si je suis ici euh, à gauche, on peut voir que si maintenant je vais vers la droite, vous voyez qu'il fait un tour... Euh, dans ce sens là en fait, alors je vais toujours avoir le problème dans tous les cas parce que si ici si, euh, voyez, on peut voir que du coup c'est très rapide pour aller vers la gauche, mais si je lui fais faire un autre sens, je vais inverser mes variables tout simplement, je pourrais euh, le faire aller tout, tout à fait dans l'autre sens, alors je sais pas si c'est clair ce que je dis, je pense pas, alors on pourrait aussi euh, le lui faire faire euh, un mouvement brusque, c'est à dire qu'il regarde automatiquement sans que la, terne, la tête tourne vraiment, mais là on peut voir, c'est assez sympa alors le seul inconvénient on peut voir c'est quand il fait un tour complet ici il regarde vers la droite euh, il est même euh, il fait vraiment une, une un tour complet de sa tête alors qu'il devrait pas bon c'est peut-être gérable mais en même temps ici on peut voir que ça fonctionne assez bien voilà si je prends ici hop je vais y arriver voilà et je reviens en arrière et la tête de bb8 tourne bien dans le sens où il se dirige alors, c'est là que c'est un petit peu bizarre, parce que si je vais vers la droite, il fait un tour comme ça. Mais bon, en même temps, c'est un robot. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça va vous plaire. Alors c'était un petit système d'animation basique au niveau de la tête, mais ça a le mérite de fonctionner, Et puis ça vous permet de voir un peu comment fonctionne le, le Rangle. Euh, donc ce script ici va être à disposition dans la section du site euh, tuto. Donc vous allez retrouver cette vidéo et en, en lien le script d'ici. Euh, alors ce sera peut-être pas immédiat, mais euh, je vais se faire assez rapidement. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer, euh, surtout... Euh, à vous enregistrer si vous voulez récupérer les tutos vous êtes obligé de vous enregistrer sinon vous n'aurez pas accès à la section et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à utiliser le forum j'ai créé un forum de demandes pour ceux qui ont des questions des demandes de tutos j'en ai énormément j'essaye de les traiter c'est pas évident euh, je fais de mon mieux je peux pas toutes les traiter il y en a qui sont un petit peu trop complexes à mettre en œuvre donc euh, je vous encourage à demander j'essaierai plus ou moins de vous y répondre euh, mais n'hésitez pas à proposer on ne sait jamais parfois euh, que je manque d'inspiration euh, J'essaierai de piocher dedans. Voilà, donc surtout, euh, ben un petit pouce bleu et abonnez-vous. C'est le plus important. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye